Oh, position oh, Allez GG Coucou tout le Allez les Tatous ouais. Allons-y, c'est bon ça Et le courage Allez Bon courage à tous C'est super Bravo Allez, bon Salut, Salut <rire> Voilà. kilomètres, j'en sais rien, parce que ma montre et en rade. Je suis sec. Ouh. Allez, on s'accroche. Vive les descentes, vive les descentes. Je kiffe les descentes. Wouhou et voilà, La pluie invite à la fête. Salut Ah, ça peut plus <tousse> <tousse> ah, donc voilà dans le centre ville là tu crois que c'est terminé mais pas du tout Il reste encore un petit paquet marcher ou courir faut choisir choisis ton camp et choisis le bien Allez, deuxième passage dans la ville. Là, il y a encore un petit slalom à faire dans Quimper. Allez. Ça, le matin vient. Ça va Allez Allez Alors viens d'arriver à, à qu'on se Ça va très, très très très très trop trop trop vite. Et tu es habitué pourtant bah, Pas à ces distances-là, Donc pour moi c'est plutôt des plus longs. Et là, le coeur est plus bas. Alors, comment tu as trouvé ce, ce fameux parcours Très très bien, très sympa, pas de bouchons, euh, un parcours au top. Du vallonné, du, du plat très long, du plat de descente, de la côte raide, des escaliers. Tout pour euh, le arrière, mais tout aussi pour l'aimer euh, et revenir. Bah, tu l'aimes ce que Alors, la prochaine course, ça va être quoi exactement Parce qu'on peut te retrouver bien sûr sur le site. Hein. Alors, c'est quoi exactement ton site déjà Alors, vous pouvez retrouver toute la, la, toutes les vidéos que je fais de toutes mes courses sur euh, la planète Ride, donc ma chaîne YouTube. Et euh, donc là, la prochaine, ça va être le Vultra du Ministry qui fait euh, 105 km. Voilà. Bah, hey, merci en est tout cas pour bien toi. Hein. Avec plaisir. Euh, c'est toujours un plaisir de te, plaisir te, te voir, voir en tout cas. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette petite course de Quimper, le Quimper Urban Trail. Et c'est 15 km, c'était un parcours qui était vraiment magnifique cette année. Ils ont vraiment super bien géré l'organisation, il n'y a eu aucun souci de mon côté. J'ai vraiment super bien apprécié le parcours. Je vous invite grandement, grandement à faire ce parcours parce que c'était vraiment, vraiment super. Honnêtement, je trouve que... Ce parcours était vraiment le meilleur que j'ai fait. J'en ai fait 3 éditions et euh, je change de parcours à chaque fois. Et là, c'était vraiment super. Donc euh, voilà. <rire> Allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, à liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vous dis à très très bientôt. C'était François. Bye bye.